Mon frère. Oh c'est magnifique Et eh bien salut à toutes et à tous même compagnie les 19h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode De Sons of the Forest Non c'était pas ça que je voulais prendre Non non d'accord très bien non, Je voulais en profiter pour euh, grailler là parce que justement Comme je me suis reconnecté sur le jeu normalement voilà, j'ai de la nourriture gratos, on dit pas non On se retrouve aujourd'hui alors pour le euh, 28ème jour Il est 6h52 du matin, le jour se lève Et on s'était quitté ici dans le dernier épisode Oh purée, j'ai eu peur <rire> J'ai eu peur de l'orage euh, On s'était quitté ici C'est normal ça Ah c'était ça, oui d'accord Ah oui, non mais attendez Excusez-moi, j'ai paniqué, je me suis dit Pourquoi il y a de la musique triste d'un coup là Ah, c'est le Kelvin on s'était quitté là dans le dernier épisode. Euh, puisque on avait fait le point d'exclamation et le point vert, le point d'intérêt. Et j'avais dit qu'on se retrouverait de nouveau à la base. Et en fait, que nenni, on fait demi-tour. On va retourner là-bas. Pourquoi Parce que les amis, souvenez-vous, la toute première imprimante 3D, c'est le point vert plus loin là-bas. Là. Et voyez la plage Voilà, c'était là-bas en fait qu'on s'était installé au tout tout tout début. Au tout tout tout début, au spawn, c'est là-bas qu'on s'était installé. C'est donc là-bas qu'on avait la, la première caverne avec l'imprimante 3D Et sauf que souvenez-vous euh, Dans cette caverne là-bas eh bien il y avait une salle Et il fallait une carte magnétique Sauf que messieurs dames nous avons la carte magnétique Donc il est l'heure, 13 e épisode Donc épisode de la chance comme on dit Alors je sais pas si vous êtes superstitieux dans les commentaires Mais euh, c'est vrai que euh, Épisode 13 ça porte toujours un petit peu chance Donc je me dis c'est l'occasion De commencer cet épisode en beauté et d'avancer dans, dans l'histoire. En allant voir ce qui se cache derrière la porte. Donc les amis, je vous retrouve dès que nous sommes arrivés. Oh putain. Wesh. Wesh. What? Eh Moi je suis pas venu ici pour me battre. Hein. Euh, ils sont combien frères Il y a trois brutes. What Ah oh, ouais c'est chaud. Ah oh, ouais c'est chaud. Bon les amis le périple il est un petit peu long. Il est un petit peu long, je le voyais pas aussi long Mais je pense que ça en vaudra La chandelle Je pense que ça vaudra le coup Et en plus, oh euh Ah d'ailleurs vous m'aviez dit En commentaire les gars Que je pouvais fusionner la hache là Elle est où, elle est là, avec du tissu Ah non je peux pas Par contre je peux le faire avec cette hache là Ah non je peux pas non plus Je peux pas fusionner avec du tissu les gars hein. Je sais pas c'est qui qui m'a dit ça en commentaire Mais c'était une grosse connerie <rire> Et là les amis ça va nous rappeler euh, Plein de souvenirs Puisque voilà c'était ici qu'on avait commencé l'aventure On était donc descendu de là-haut On avait suivi ce cours d'eau et donc on va rejoindre ce cours d'eau Pour aller à l'imprimante 3D Le point vert Et en plus je suis complètement bête On y était il y a pas longtemps Pourquoi j'avais pas ouvert la porte À moins que j'avais pas encore la carte magnétique Je sais plus Ah j'avais peut-être déjà pas encore je sais plus euh, bref Voilà alors je profite que le temps se calme Pour justement vous montrer Donc est-ce que vous voyez l'icône de la maison L'icône de la maison qui est tout droit devant là C'est là où on avait commencé Dans la neige Notre première construction Bon on la terminera jamais probablement C'est là-bas qu'on a vraiment plus rencontré Virginia d'ailleurs c'est vrai Et là tout droit là-bas Souvenez-vous et ben, c'était donc là voilà Il y a le radeau rouge là où il y avait le requin donc c'était là-bas qu'on avait fait notre toute première construction Et donc ce cours d'eau là qu'on va longer Souvenez-vous, bah c'était au premier épisode le cours d'eau qu'on avait longé Non au deuxième épisode du coup Qu'on avait longé pour, pour descendre Voilà et on profite de ce beau temps pour se remémorer un petit peu les bons souvenirs Alors on va pas retourner là-bas parce qu'on avait juste construit une maison préfète Rien de bien folichon hein. Donc là on va directement aller à l'imprimante 3D Et voir ce qui se cache derrière la porte Il pourrait être bien sympa Wow. Alors attendez parce que je me fais pourchasser Et en même temps j'ai trouvé un spot ici là Qu'est-ce que c'est Ok bon c'est souvent la même chose à chaque fois malheureusement C'est vrai que je dois dire Bon tant mieux parce que si on passe à côté au moins On loupe pas grand chose Mais on trouve à peu près toujours les mêmes trucs dans les caisses C'est un petit peu dommage mais Voilà c'est un mal pour un bien Encore une fois vous connaissez mon avis pour le moment Sur le jeu je ne peux pas Le critiquer encore à 100% Puisque je ne l'ai pas terminé euh, je peux comprendre les arguments qui disent qu'il est un petit peu vide. Mais encore une fois, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et vous allez voir par la suite, je l'espère. En tout cas, ça risque d'être assez grandiose. Et il y a plein de. Plein de petits endroits comme ça. On est, on est passé à côté de beaucoup de choses quand même. Ah ouais, et là, la petite flaque d'eau que vous voyez, on va pas monter, hein, on va direct à l'imprimante. La petite flaque d'eau, c'était le spot idéal. Entre guillemets, hein, c'était le titre de l'épisode, souvenez-vous. L'épisode. Le spot idéal Là où on a vraiment rencontré aussi Virginia euh, euh, Où on a compris qu'elle était gentille quoi Virginia Puffton Donc la fille des milliardaires je le rappelle On a appris ça euh, plus officiellement Dans le dernier épisode La caverne elle est là voilà Et en venant par là c'est évident Et dans l'avant où je sais plus il y a trois épisodes de cela qu'on était venu par là ça me paraissait bizarre eh Stylé ça Stylé Bon allez hop on rentre dans euh, l'imprimante 3D Enfin on va peut-être pas rentrer dans l'imprimante 3D euh, Dans le sens propre Hop hein. <rire> Alors dis-moi qu'il va me sortir ma lampe de poche là s'il te plaît Parce que le briquet c'est chiant Voilà il a tout compris hein. Bon c'est pas grave Allez on avance L'imprimante 3D On va en profiter d'ailleurs parce que du coup ça respawn en masse à chaque fois Donc on va récupérer la résine d'imprimante Là dedans aussi il en a je crois Non pas du tout Par contre il y a à manger donc ça je prends direct Voilà Des petites flèches Oh là les flèches je suis full Là je récupère ça aussi Voilà je sauvegarde un petit coup Comme ça je me prends pas la tête Et puis on est parti On va voir si d'ailleurs on a une bonne carte parce que visiblement il y a plusieurs cartes magnétiques hein. euh, On a donc euh... J'ai en profité pour prendre ma lampe de poche mais on a la carte De Virginia qui est donc la... le badge VIP et on a badge d'entretien euh, De Carl je sais plus comment il s'appelle Qu... Oui c'est ça Carl Plunter, Tout à fait putain j'ai hey, une mémoire de J'ai une mémoire de zinzin hein alors, ah oui c'est vrai qu'il y a des bruits un petit peu là Oh ça va me faire flipper Oh ça va me faire flipper cette histoire Allez on y va les amis On ouvre la porte Direct Mang. Oula oh Oula oh Oula oh je suis pas sûr que j'ai envie de rentrer en fait hein. On voit rien Bon bref Oh c'est abusé comme on voit rien alors je vais rester accroupi Oh c'est une salle de sport Ah merde oh, C'est une salle de sport Bon lui il a pris cher C'est vraiment chouette les musiques Vraiment je D'ailleurs j'ai cru voir que les musiques ne sont pas copyright Et que l'auteur s'appelle Alors je sais plus comment il s'appelle l'auteur C'est quoi ce bruit Eh, hey. je me chie dessus, vous avez pas idée. Bref, je mettrai en description l'auteur des musiques. Parce que c'est incroyable. Et il devrait mettre ses musiques sur Spotify. Non, mais attendez, mais il y a des bruits euh, que j'ai jamais entendus jusqu'ici, hein. J'aime pas vraiment euh, Les mecs j'ose même pas avancer Ok bon je vais prendre mon courage à demain, les gars Je suis désolé de faire ma flippette je vais prendre mon pompe là Et ça va pomper sec frère Attendez Attendez j'ai combien de balles Où c'est qu'on voit les balles j'ai des grenades On n'oublie pas euh, Voilà 29 munitions de balles Mais c'est pour le pistolet ça 9 mm ok c'est ça 9 mm je crois euh, Bon bref il y en a 19 ça va Bon, il y a des mutants classiques. Oh, ils sont vachement aveugles. Hein. As, vous avez voulu me faire croire qu'ils étaient aveugles. Ils sont pas du tout aveugles. Bon lui, je vais lui fumer sa race. Si je reste accroupi, normalement, ça devrait aller. Hein. Ok. Oh, on les enchaîne les épisodes effrayants. Hein. On les enchaîne, mais. Ah Oh! Fils de. Pardon! Pardon, j'étais vulgaire! Vraiment! Je suis désolé, je voulais pas! Je suis désolé, YouTube! Eh, hey, YouTube, je suis gentil, vraiment, s'il vous plaît! <rire> me démonétisez pas! Moi, je, je suis quelqu'un de très. Euh, très naturel, voilà! Je, je. La flemme de me censurer! Ah, ok, bon, bref, c'est une salle de sport, vous l'avez compris! Très chouette salle de sport, hein! Bon c'est quoi qui fait du bruit depuis tout à l'heure là Hop Facile Voilà Allez Ça dégage Ah Mais quoi Jeu de merde Oh c'est pas vrai Il faut des piles Oh purée Oh purée de pommes de terre Non mais sors pas l'appel, Le pompe Comment ça t'es pas mort Pourquoi il veut plus tirer Attendez Pourquoi il veut plus tirer J'ai plus de munitions Combiné Attendez j'ai plus de munitions là Non j'ai plus de munitions Non c'est une vaste blague Non c'est une blague J'ai plus de munitions Ta gueule Merde. Oh c'est pas vrai. C'est une vaste oh. blague. Je me chie dessus. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous Bon. Oh mon dieu. Oh Oh, oh Qu'est-ce que c'est que ça Oh non c'est pas vrai. Où c'est qu'on est là. Eh On est au Cambodge ou quoi là Bon je rush. Allez c'est bon. Qu'avons-nous là ah ça c'est pas cool Ok Ok C'est des spas D'accord Très bien Des bougies Tout est cassé Oh Un petit papier J'arrive pas à lire Allez hop Ça m'a saoulé Oh là Oh là là c'est tellement bizarre Oh c'est cringe hein Joli. Allez, je monte. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce délire Eh, c'est vraiment Black Mirror. Hein, par contre, hein. pour ceux qui ont regardé Black Mirror, vous saurez de quoi je vais vous parler. Ok, il y a des petits flamants roses, une belle piscine. C'est qui fait bon vivre Et eh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça. Je comprends mieux les bruits. Hein. Il y a du feu ouais. Tous les bruits qu'on entend Donc là on peut ouvrir une porte Oh c'est chouette Oh c'est chouette Today was the good day Ouais c'est <rire> ouais, d'accord ah, J'ai compris J'ai compris On a euh, de l'argent Bon écoutez les gars De toute façon on va être riche Donc euh, déjà Autant se faire plaisir Si on échappe à la mort On a intérêt à être riche Ah une guitare électrique Oh là là Un vrai rocker il y en a un papier Monsieur Puffton veut euh... N'hésitez pas à traduire en commentaire <rire> J'en ai marre de faire le franco-anglais Je comprends plus rien à l'anglais mec Je régresse Non mais ça s'arrête jamais Mais il y a des cartes partout à ouvrir C'est très joli hein. Bon, on va y... On va commencer ici Très bien Ok J'aime pas du tout Oh c'est chiant ça euh, Virginia Ah oh, bah Virginia Puffton elle est, en... elle est entourée J'arrive pas à lire par contre Est-ce que si on allume la lumière ce sera mieux Peut-être bah voilà comme ça on voit rien C'est vraiment bien fait hein. I have the following living child Last will and testament of Edward Puffton Ah c'est un testament de Edward Puffton Donc Edward Puffton avait prévu de mourir Alors après non je m'y connais pas en fait hein. Je pense que le testament tu fais ça euh, quand même euh, à l'avance Rail de fusil à pompe Très bien Très bien Très bien Bon c'était le testament donc de monsieur Puffton Donc vous l'aurez compris Il est quand même prêt à mourir à peu près On est Jamais vraiment prêt à mourir Allez c'est joyeux ici hein. Est-ce que j'ai des munitions maintenant Ah munitions de chevrotine ah munition de balle paralysant. Ah d'accord on n'a pas infini. Hein. D'accord. Et là du coup je peux recharger peut-être. Voilà j'ai 3 balles. J'ai 3 balles donc euh, on va faire gaffe. On va faire gaffe. Bon il y a plein de. On va continuer par là mais il y a plein de d'endroits. Hein. Oh là là. Et par contre ça devait être ultra stylé. Ça devait être ultra stylé. Avec des lumières allumées. Hein. Parce que là, on voit rien, mais. Eh, il va y avoir un screamer, hein, les gars. Oh Badge de client. mais il y a combien de badges, frère Des médocs. C'est le badge à qui ça Arnold Crand Ok. Nightclub. Oh là là, la classe. On peut y aller on peut pas y aller. Oh, un jour on pourra y aller Un jour on pourra y aller je vous le dis Ah j'ai pas eu le temps de dire non Fais chier Je sais pas comment on fait pour retrouver les papiers Bon bah ma foi Si vous savez euh, quel était le message n'hésitez pas Là je suis preneur parce que je crois que là ici On peut comprendre toute l'histoire à partir d'ici donc euh... En tout cas c'est bien chouette C'est bien chouette Attendez on fait une petite tentative de miniature Je suis pas convaincu mais euh... Non c'est pas une bonne idée ici c'est du on voit rien Par contre là on va être dans la merde hein. Parce que là J'entends du bruit Et faut aller là Et ça sent pas bon Et c'est gigantesque Allez go Ah D'accord T'énerve pas cocotte Ça va bien se passer alors attends laisse moi dépecer le bordel Viens voir Voilà Oh hey, Mais on dirait un loup-garou frère Sans deck Ressaisis oh, toi mec il sort d'où Il sort d'où lui Ok Bon là normalement j'ai plus de balles Là normalement J'ai plus de balles je peux pas les dépecer Ok donc fusil à pompe je peux pas les dépecer Ça c'est bien dommage Hop à travers le mur parfait il y a des câbles c'est super on a pu voir Ah c'est du placo ça Ah si je peux quand même euh... oh. Je peux quand même euh, les dépecer d'accord j'ai rien dit c'est superbe oh. Toc, toc, toc. Ça, c'est un mur porteur, je reconnais. Allez Là, on est plutôt pas mal. Là, je peux pas le dépecer C'est peut-être déjà fait Ah si, je peux, totalement. Il faut les bouger un petit peu. Voilà. Il faut être un petit peu curieux dans la vie. Ok, allez, continuons. À tout moment, il y en a un qui se relève. Euh, là, j'ai plus aucune munition, hein, par contre. Hein. Je veux dire, j'ai pas de pistolet. Euh... Vraiment, hein. Je suis dans la merde. Hein. Si je désassemble... Mais non, j'ai pas de balles. j'ai pas de pistolet. J'ai... J'aurais dû reprendre le pistolet à Virginia, je le savais Franchement hein, J'aurais dû reprendre le pistolet à Virginia, je m'en veux hein. Je m'en veux terriblement Mais Je pensais pas aussi que Non mais ça s'arrête jamais Ah oh, c'est des bébés Ça va, moi vous savez ce qui me fait peur C'est de rencontrer des nouveaux types de mutants que j'ai encore jamais rencontrés Et ça, ça me fait peur Il y a un chemin là oh quelle angoisse mais quelle angoisse Je suis en angoisse totale les mecs Derrière les murs j'entends des bruits frère Oh purée Purée je sais même pas où aller Je vais commencer là bas hein. et, et même là bas on avait des... il y a des endroits qu'on a pas encore vus. Hein. Ils sont brouillants un peu là, les, les, les beaux gosses. Là. Pourquoi il se barre lui Oh On va se détendre. Hein. Bon, y'a quoi là Là, y'a un screamer là. Je reconnais. Hein. Y'a un screamer là. Oh, purée Je vais et je vais quitter ce jeu oh, Putain Oh la vache J'ai les mains tellement moites Oh non là je suis pas bien du tout Je suis désolé mais là Est-ce que j'ai le droit de chanter ou pas En vrai Pourquoi on arrive dans une caverne d'un coup là Ok, deux bébés, rien de grave Salut C'est qu'ils sont mignons en plus Attendez, la caverne se sépare en deux Non mes frères, arrêtez, arrêtez Arrêtez, arrêtez, t'es où Il est passé où là, le petit spermatozoïde Là Mais meurs C'est pas vrai hein Bon je vais à droite ou je vais à gauche Je vais à droite Oh mon dieu Non mais et les gars où c'est qu'on va Où c'est qu'on est, qu est Je ne comprends rien oh. Vas-y je vais toujours à droite Il oh, y a des bruits de pas partout frère C'est c'est hallucinant quoi Ah là si je descends je peux plus remonter Je pense pas que je puisse remonter hein. Très honnêtement Je vais préférer pas descendre On va plutôt voir ce qui se cache dans le bâtiment encore Je préfère Si je passe par là Bon il y a des bruits partout Mais ça veut peut-être pas forcément dire Qu'on va croiser ces gens là hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, je pense que là ça fait un tour et que ça rejoint... Euh... Non Oh my god. Ok. Ok, ça fait un tour et ça rejoint. D'accord. Bon, maintenant on sait ce qu'il y a ici. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a tellement de choses à voir. Oh là là. Oh mon dieu. Je vais chanter les gars si je stresse hein. Non mais je... les bruits c'est pas possible Il y a des bruits de pas partout C'est un truc de zinzin C'est un truc de zinzin Oh j'ai failli passer à côté de ça Ouais Moi, oh, j'éteins pas la lumière j'ai trop peur Je m'en bats les couilles je deviens fou les mecs Je deviens fou Salut Oh ils se sont attaqués entre eux les débiles Allez mange Oh putain ah bah j'ai bu. Qu'est-ce qu'on a là une... Oh ta gueule Tronçonne... Ah On a récupéré la tronçonneuse Alors par contre je m'attendais à tout sauf à ça. Autant Autant je m'attendais à... à beaucoup de possibilités. Mais je m'attendais pas à ce qu'on... Mais d'où il y a une tronçonneuse ici Ça n'a pas de sens Je pensais pas que ce serait une tronçonneuse qu'on trouverait ici. On a une tronçonneuse. Bon ça c'est pas mal. Par contre on n'a pas de carburant aussi. On n'a pas de bidon d'essence. Donc comment la tronçonneuse est censée fonctionner Elle est où d'ailleurs la tronçonneuse <rire> Parce que c'est bien mignon d'avoir une tronçonneuse, mais si on peut pas l'utiliser, c'est un peu débile. Tronçonneuse. Alors je vois la. Avec quoi tu peux combiner ça Je ne sais pas. J'ai jamais trouvé de bidon d'essence encore. hein. En vrai de vrai. Ça me paraît curieux. Bon, ça va aller vachement le coup. On a une tronçonneuse. C'est génial. Et il y a des flèches au plafond. Très bien. Il n'y a rien d'autre Ok. Est-ce qu'on continue dans la caverne ça c'est la question que je me pose Est-ce qu'on continue dans la caverne ou est-ce qu'on regarde Si on n'a pas loupé des trucs dans le bâtiment Moi je pense Faisons demi-tour maintenant qu'on sait où c'est qu'on peut aller Parce qu'on sait qu'on peut aller dans la caverne et descendre Retournons dans le bâtiment On a dû louper des trucs On a dû louper des trucs Donc à, à droite on sait Mais en bas à mon avis on a dû louper des trucs Donc on va redescendre Eh, prenons notre temps Chillons un petit peu. On sait juste qu'il y a deux, enfin il y a une grande créature qui nous attend en bas. Si ce n'est plus. Ah bah la là, là, là, la créature d'ailleurs. Alors attends est-ce que j'ai des munes encore ou pas Ah j'ai plus de munes. Oh putain. J'ai plus du tout de munes. Attendez. J'ai vu une rumeur. J'ai vu une rumeur. J'ai vu une rumeur. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Hein Et c'est pourquoi ça marche pas Parce qu'ils sont totalement aveugles. Tout simplement. Alors regardez bien ce qui va se passer. Parce que ça va être du gâteau, ça. Ça va être très joli. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je pourrais rien faire. Bon on va prendre notre temps, heureusement que le jeu est en pause Médicaments, on va mettre de l'armure Armure effrayante Très bien, on va pas tout mettre parce que je vais me faire violer Donc ça sert à rien Allez, attaque Hop, et voilà Et là ensuite qu'est-ce qu'on fait On prend un cocktail molotov Directement, qu'on ne peut pas allumer Est-ce que vous savez pourquoi Parce qu'il faut qu'on ait le briquet dans l'inventaire Donc ça c'est vraiment formidable Ça a été super bien pensé Hein Je pense qu'on peut le dire voilà venez voir C'est formidable Heureusement heureusement, ils vont dans le feu Et ça marche pas d'accord Voilà Bon Donc là vous prenez feu ils ont l'air de kiffer Bon très bien Ah bah voilà c'est bon ils sont morts Voilà il en fallait pas plus Il en fallait ni plus ni moins Bon écoutez c'est formidable euh, Je me chie absolument dessus mais moi je kiffe Je kiffe Vraiment hein. C'est vraiment parce que c'est Sons of the Forest hein. Mais sinon moi euh, les jeux d'horreur euh, c'est terminé hein. C'est ciao Moi j'en fais plus jamais de ma vie hein. Bon qu'est-ce qu'on a loupé ici alors C'est très chouette hein. Là par exemple il y a un petit accès Il bah, y, y a encore plein de trucs Oh des vêtements pour Virginia <rire> Pour pouvoir l'habiller hein. Par contre j'ai trop envie de me baigner là dans l'eau Ah oui bah là j'ai plus envie D'accord euh, On a loupé encore quelque chose parce que si on revient ici Il y avait un autre accès derrière, souvenez-vous Bon, normalement c'est safe là Ouais Voilà, derrière il y avait un accès Nous on est venu de là-bas hein. Qu'est-ce qu'on a ici <rire> Le boss final <rire> Lol Ok, je pense que ce sera un cul-de-sac Je l'espère parce que sinon je sais pas où aller hein. Oh putain Oh les salauds quoi Bon oh, j'ai pas besoin de la hache Hop allez saute Voilà Toi t'es mort Voilà Faut leur mettre deux coups hein C'est important parce que sinon ils se relèvent Et là je suis pas sûr qu'ils soit mort. Si il est mort c'est bon Il Faut leur mettre deux coups Là on a quoi C'est un cul de sac Voilà Vas-y saute Voilà Un coup Voilà Très bien Euh... Ok c'est vraiment un cul-de-sac Donc c'est bon on n'a rien loupé Je pense pas Dans l'eau voir C'est le mec qui met sa combinaison pour aller dans une piscine N'importe quoi Je que j'ai vraiment rien loupé D'accord très bien ah, Je vais enlever la... J'adore quand on prend notre temps comme ça les amis Parce que non seulement on avance pour de vrai euh, Moi j'ai ma dose de, de, de, de culottes euh, noires Ouais, attendez on peut se faire un petit screenshot là. Je suis pas convaincu que j'utiliserai pour être honnête Mais au moins j'ai fait le, le screenshot Ok euh, Vous savez ce qu'on va faire Non on va avancer on va même pas sauvegarder Parce que j'ai peur que si je sauvegarde Et, euh... et puis de toute façon Mais non mais vous savez quoi ça mange pas de pain Je vais faire la sauvegarde avant de rentrer dans la caverne de nouveau Et regardez je suis sûr qu'on a loupé des trucs là Oh c'est trop stylé la musique Ah il s'en bat les steaks La musique ça continue Très bien Ah un petit papier Join us in the dining hall monday For a special performance Ah bah ça devait être la salle où on était Dans le dernier épisode bon, enfin peu importe Tout le monde est mort <rire> Ok Bon là on a rien zappé Et ça c'est trop la classe quand même hein. Ça c'est trop la classe quand même. Hein. Je vérifie parce que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Ok. Tu pas genre du tissu là, c'est toujours sympa. D'avoir un petit peu de tissu. Ok. J'aime bien. Là j'aime bien. En bas ça faisait un peu flipper, mais là j'aime bien. C'est moins. Ça, ça fait moins euh, comment euh... Qu'est-ce qu'il fait lui ça va mon ref Tu tapes la pause Attends mais ça va être toi ma miniature. Attends ça va être toi ma miniature. Bouge pas. <rire> Il est complètement fou lui. <rire> ouais ça fait moins euh, Black Mirror. Bon on est quand même sur du Black Mirror x 1000. Mais euh, bon. Voilà. Alors je sais que j'ai faim. Je sais que je vous stresse les amis. Mais moi j'aime vous stresser. Donc là on va à droite. Et on va rentrer dans une caverne. Ça pue la merde cette idée. Mais... J'aime bien. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une bâche. Je ne peux pas poser de bâche. Je vais la poser plus loin. Ne vous inquiétez pas. Ce sera possible. Je ne peux pas poser de bâche. Vous savez pourquoi je ne peux pas poser de bâche Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Sauf si là, je peux. Attendez. Je peux vraiment pas poser de bâche Ah, si je peux. Ok. Non, en fait, je pensais que si on pouvait pas poser... Enfin, si là, on pouvait pas poser de bâche... Ça aurait voulu dire qu'on était à la fin du jeu. Voilà. Je vous le dis, je connais les mécaniques euh, de gaming, de gamers. Bon, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc du coup, c'est pas la fin du jeu. <rire> Soyez-en rassurés. Allez On y va. On va manger un petit coup avant de descendre parce que je sais pas du tout où c'est que ça va nous mener cette histoire. Et eh, je vais manger des baies. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de baies. Hmm. Oh allez c'est bon ça m'a saoulé. <rire> Un petit sneaker ça, ça fera bien l'affaire. Hop Et on y va. Je rappelle que j'ai pas d'armes. Ok. Bon par contre si c'est une sortie de grotte c'est cool. Et c'est une sortie de grotte. Magnifique. Oh je kiffe. Oh je kiffe. Ok. Ça ça me plaît. On est où Il est 17h. On est... On est juste à côté de l'entrée, le point vert c'était l'entrée de la grotte hein. L'imprimante 3D, d'accord très bien Et là il y a une grotte là-bas qui est marquée Allez on y va On va On va enchaîner directement avec la grotte là-bas J'ai aucune idée de Oh les gars, venez la nostalgie Alors là les gars Ça va être vraiment la nostalgie, vous savez pourquoi Tout simplement parce que littéralement Le premier épisode Nous l'avons passé ici voilà, directement, messieurs, dames Voilà, ici Le tout premier épisode, j'ai encore quelques restes C'est excellent Le premier épisode, on était là C'est vrai que ici, c'était vraiment le coin idéal hein. En vrai de vrai En vrai de vrai, ici, ça aurait été le coin idéal pour s'installer aussi hein. J'aime bien Bon, on va rester près de l'eau, au moins on est safe Si jamais on se fait euh, attaquer Et on va essayer d'aller à la caverne je sais pas du tout c'est quoi euh, Puis comme il va faire nuit ça tombe bien Comme ça on va dans la grotte directement On enchaîne les grottes hein. j'espère que ça vous va les amis C'est juste à côté Ce serait débile de rentrer à la maison Pour revenir plus loin ici parce que ça fait, ça fait de la trotte hein. Là on est à l'opposé de chez nous quand même hein, de nouveau C'est vrai que Et puis il faudra qu'on remonte à la montagne Aussi dans la neige je suis assez curieux de retrouver notre hélicoptère Ah c'est sympa ici aussi là Alors pardonnez-moi pour le manque de luminosité euh, Je me demande si on était déjà pas rentré ici Non je suis pas sûr Très bien Je me demande si on est déjà pas allé là Je sais plus Je sais plus du tout on va très vite s'en rendre compte Non on n'est jamais allé là <rire> Je crois qu'on est jamais allé là En tout cas les amis euh, J'ai compris que vous voulez des épisodes d'une heure J'ai du mal à faire des épisodes d'une heure Vous remarquez Parce que souvent je fais des cuts Donc là je vais essayer de faire un épisode d'une heure En espérant que ça vous plaise Vraiment j'espère sincèrement que ça vous plaît On va se manger une petite ration on va s'ouvrir aussi les, les conserves en vrai euh, Il est où mon machin pour ouvrir Là On va ouvrir pour que ça fasse de la place Et que je puisse en ramasser de nouveau Parce que ça, ça fait de la bouffe quand même hein. Alors c'est de la nourriture pour chat je crois Voilà Bah ben mine de rien, ça régale Hop, comme ça je peux récupérer Voilà, mine de rien ça régale Alors, est-ce qu'on a déjà été là Je suis peut-être un peu Alzheimer C'est possible Franchement si on a déjà été là Je suis désolé Oh mais oui les gars c'était la toute première grotte C'est là où, là où je suis mort la première fois en fait Ouais d'accord on était déjà là ça sert à rien d'y aller Allez hop on se casse On se casse On a déjà été là les amis Bon bah écoutez On va regarder où c'est qu'on va aller ce qu'on va faire on va un petit peu réfléchir à la suite. Est-ce que vous pensez que je peux dormir ou pas Parce que là, il y a les indigènes juste à côté. Ça va être ça la question est-ce qu'on peut dormir ou pas Parce que j'ai pas envie de marcher de nuit, moi. Allez, on essaye. Ouais, ah, c'est parfait. C'est parfait, on a pu dormir. Bon, bah écoutez, on a de la chance. Allez, on peut sortir. Normalement, il fait jour. Parfait. Voilà, nickel, c'est l'automne. Par contre, bientôt il va reneiger, je pense. Hein. Et ça, ça va être terrible hein. Oh Kelvin, il m'a fait trop peur oh 7h31 Il m'a fait trop peur ce salopard Bon, regardons un petit peu Le point vert Donc c'est fait, c'est l'imprimante 3D hein. Là, c'était notre euh, maison Le point vert Eh, on refait le tour de la map, les gars Eh, J'en ai rien à péter De toute façon, on est parti pour Notre base, elle est là-bas Donc là, on est parti pour faire le tour de la map Alors je vais vous épargner bien sûr les moments un petit peu relous Mais c'est ça ce qui est sympa C'est que Pour l'instant le seul épisode d'une heure Que je vous ai proposé C'était un épisode où on avait fait le tour de la map Mais pour pas grand chose Là aujourd'hui je vous propose un épisode d'une heure Où on fait que de la découverte mine de rien Hop Ah merde Pas bon Pas bon pas bon Là on fait que de la découverte et on refait le tour de la map Et au moins ça nous permet parce que vous voyez il y, y a des cavernes aussi là euh, Puis je suis pas passé par là moi j ai, j ai, Quand j'ai fait le tour de la map j'ai quand même pas mal longé les rebords Là au moins on fait en, en intérieur Et là comme j'ai ma pelle on va pouvoir justement Probablement euh, déterrer Là le point vert il me semble que c'est un village indigène Souvenez-vous Il me semble que c'est un village indigène Sauf que là cette fois-ci Je vais pouvoir déterrer quelque chose Et ça c'est chouette Par contre si je dois donner mon avis Maintenant je peux me permettre de me donner mon avis Oh purée de pommes de terre Je ne comprends pas En fait la pelle on en a chié pour l'avoir Alors on a eu beaucoup de chance Il y a beaucoup de cannibales hein. On a eu beaucoup de chance Ouais ouais calmez vous On a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé dessus Ah mais c'est qu'il y a du monde là Mais euh... En fait, je trouve ça fou. Ouais, les mecs. Non, mais stop. Mais là, je suis, dans, je suis dans une zone ultra dangereuse là. Putain. C'est pire que dans les grottes là. Oh. Quand je vois des pierres comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose, mais il y a que dalle. Bref, euh, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour avoir la pelle, c'est un scandale. Sachant que la pelle, on en a besoin pour des trucs très importants, évidemment, mais. Je trouve ça débile parce que la pelle c'est quelque chose Qu'on pourrait crafter quoi On est capable de se fabriquer une hache Une lance, on peut se fabriquer des armes Mais creuser de la terre On peut faire ça avec la main On peut se fabriquer une pelle Voilà c'est des trucs que je ne comprends pas oh C'est magnifique, on est passé à côté de ça Non Je sais plus si on était déjà passé par là une fois euh, Par contre si on a loupé cet endroit On est des grosses merdes C'est magnifique Oh là là Ça régale. Ok. C'est vraiment beau. Et là, il y a des tortues. <rire> Trop mignonnes. Attendez, je pense que ça va être ça, le screenshot. Parce que c'est très joli. Hein. Attendez, regarde, On va se mettre comme ça. Et hop là, le screenshot. C'est beau. Très, très beau. Maintenant, en plus, c'est à côté de notre première maison. Enfin... <rire> Je suis mort On est passé à côté de ça quoi Alors qu'on était passé juste en dessous en fait Mais oui on avait traversé Ouais ah, on était passé juste en dessous Quel débile Oh Non Ah bah il reste plus rien Très bien De la corne Bâche Chouette Et on en trouve des trucs quand même hein. On en trouve des trucs quand on explore hein. J'aime bien C'est là que je suis vraiment très très très content De, de profiter pleinement du jeu Et, et j'ai la chance d'avoir une, une belle communauté Qui me suit pour le coup Et je vous en remercie énormément euh, Parce que voilà c'est là que je suis content de pas avoir rush le jeu Alors j'ai rush le jeu Pour vous je veux dire Proposer le plus tôt possible du contenu dessus Et, et j'avais tellement hâte de mettre la main dessus Mais par contre ne pas se précipiter Pour terminer le jeu quoi et j'ai la chance que vous me suivez dans tout ça et, et, et vraiment c'est un truc de malade. Euh, je pense que pour l'occasion je, je, je, je vais essayer de vous régaler dans la, dans la mesure du possible. Je pense qu'à la fin du, du let's play je vais essayer de, de, de vous faire un petit concours ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien sympa. Et oui là il y, y, y a un camp indigène également là. Euh, ça, oui totalement totalement totalement. On va les laisser tranquilles, nous ce qui va nous intéresser c'est le camp indigène plus loin. Hein, on sait que c'est un camp indigène sur le point vers là-bas. Alors ce qui m'embête un peu c'est que on en avait chié et là il va falloir de nouveau en chier. Et ça c'est terrible. Vraiment oh, bon, sympa ce petit chemin là. <rire> eh, J'aime bien. Hein. J'aime bien. Alors j'ai regardé sur Steam un petit peu les achievements. J'en ai pas énormément. Hein. J'ai pas débloqué énormément d'achievements mais quand même Ça concerne surtout tout ce qui est construction euh, Et puis j'ai regardé je crois que je suis à 15 ou 16 heures de jeu quelque chose comme ça C'est pas énorme Mais je pensais quand même que j'en avais fait moins d'heures de jeu Et ça c'est fou Trop mignon les petits écureuils Ça c'était quelque chose qui manquait sur The Forest C'était de, Les écureuils il y en avait pas beaucoup Et là il y en a beaucoup Et ça c'est chouette Ok on y arrive on y arrive, est-ce que c'est vraiment un camp indigène Ah oui totalement Totalement mais nous on va s'intéresser au point vert Il est peut-être pas dans le camp indigène d'ailleurs Ah ouais il est en extrémité du camp indigène Alors si on a moyen de les éviter moi je dis pas non Regardons les arbres Ok Ils m'ont vu Ah Totalement ils m'ont vu Ouais d'accord Donc peu importe ce que je fais Ils me verront Et ça c'est chiant Ah Purée Bon ça se passe où Ça se passe ici C'est là qu'il faut creuser D'accord Ok Bon j'ai trouvé l'endroit Où il faut creuser J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de méchants. Ah si ils sont là-bas Mais ils m'ont pas vu Il n'y a que les cannibales Qui m'ont vu Oh ça y est ils vont me voir Oh, j'ai trop le seum. Dégage-toi. Allez, on creuse. Tout ça pour un truc de merde à tous les coups. J'ai déjà trop le seum. Dégage. Mais allez, mais défends-toi, Calvin Non, c'est pas Calvin. sert à quelque chose là. Pourquoi y'a personne d'ailleurs Bon, c'est quoi qu'on va retrouver C'est une tombe, c'est une tombe déjà. C'est une tombe, et là on va prendre cher. Et là on va prendre cher parce qu'ils sont au moins 12. D'accord C'est super Eh hey, oh, Tu vas te détendre toi Ok très bien C'est là qu'il me faudra une arme Virginia tu es où Virginia j'ai besoin de toi Putain j'ai trop le seum Virginia elle me sert à rien Oh toi, oh, toi je t'ai fini toi T'es fini toi toi hey, La hache elle est incroyable la hache elle est incroyable par contre. Je lui ai mis un coup hein. Un bon coup bien placé. Eh vous êtes bruyant là. Vous êtes grave bruyant là. Allez, affrontez les cannibales, je sais pas moi. Arrête Ok. Un coup bien placé, franchement ça repart. Hein. Hop. Oh là là là là je lui ai découpé la tête Oh là là c'est impressionnant Oh il m'apparaît Oh le bâtard ah. Bon je vais me je vais me je vais, Vous inquiétez pas je vais me rééquiper J'ai ce qu'il faut Normalement Armure de feuilles. Ah non Je croyais que je pouvais faire une armure de feuilles là, Mais pas du tout Hop Voilà Je te fais peur ou pas Est-ce que je suis impressionnant Purée. Oh je vais te baiser toi Tu m'as saoulé Eh par contre je suis très vulgaire je m'en excuse Vraiment hein Attends, Je peux reprendre mon couteau maintenant C'est bon les mecs Vous avez fini Oh parce que c'est pénible hein Oh c'est lourd la terre Oh c'est lourd Ok Qu'est-ce qu'on va trouver Allez un petit effort Dis-moi qu'il y a une arme. Allez! Terrible. Vous savez que faire ça, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Bon, je le dis. Euh, je le dis sur le ton de la déconnade, mais. Euh... Enfin, bref, toi-même, tu sais, quand tu perds un animal, par exemple, voilà, j'en je, dis pas plus, vous avez très bien compris que je voulais en venir, mais ça me rappelle un peu <rire> des mauvais souvenirs, quoi. <rire> bon, j'en ai moins chier quand même pour creuser mon trou que là, le trou que je fais, hein. Si je puis me permettre. <rire> bon, alors, toi, mon pote, toi, par contre, tu me. Hey, eh, reviens! Voilà. là Meurs Voilà ça dégage Allez. Vraiment les cannibales Je sais pas si c'est les pires mais ils, ils font chier hein. Oh top Allez hop. Oh Non mais ça va là On va se détendre un petit peu Non mais ils sont tellement nombreux J'en en, en vois encore derrière quoi Est-ce que c'est bon Allez C'est pas vrai Mais c'est pas vrai Tiens prends un coup de toi. Oh j'ai reçu, un... reçu un achievement C'est qui qui chiale là Je suis en train de déterrer vos morts Est-ce que c'est bon pour vous Allez Désolé je parle pas trop J'essaie de me concentrer sur les bruits Pour être sûr de oh, Je suis en train de découper le, le cadavre en même temps Bon là je comprends pas ce que je creuse mais Ah c'est bon Oh c'est une trappe Génial Ça va être une trappe Donc qui dit trappe Dit endroit de malade Allez Faut vraiment pas être pressé hein. Et bah pendant ce temps là les amis n'hésitez pas Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Youtube N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la phrase que tout le monde dit Mais c'est réel Il y a euh, un certain nombre euh, d'entre vous qui regardent le let's play Je vous en remercie énormément mais vous n'êtes même pas abonné Et je pense que vous ne le regretterez pas C'est totalement gratuit Ah Ah il voulait juste me faire peur <rire> Trop drôle le mec Trop drôle Bon allez du coup euh, voilà abonnez-vous, n'oubliez pas le, le petit pouce bleu bien sûr Si le contenu vous plaît pour m'encourager Sachant que j'essaie de vous proposer la meilleure qualité possible Alors pas de la 4K puisque je, je ne suis qu'en 2K Mais en tout cas voilà Allez c'est parti, découvrons ce qui se cache derrière cette trappe C'est également de la maintenance Maintenance B d'accord très bien Donc euh, là où on était tout à l'heure Enfin dans le précédent épisode c'était maintenance A Donc là c'est maintenance B Est-ce qu'il y a un maintenance C c'est une bonne question En tout cas on descend on descend Et, euh, et c'est très spacieux Très bien Alors on sait que c'est pas forcément safe Donc on va quand même y aller avec précaution ah. On va se faire attaquer par un truc On va rien comprendre Là, là, là, là, là. C'est le même C'est le même C'est le même setup c'est comme maintenance A, mais euh, mais différent. Et là-dedans, il y avait une hache que j'ai failli louper. D'accord, très bien. Mais on n'était pas là encore, les amis, hein, vraiment. Hein. Bah, d'ailleurs, vous voyez, il y a de l'eau euh, par terre. Alors que dans l'autre, maintenance A, il n'y avait pas d'eau par terre. Alors, on en profite, on va manger. Hein. On va se servir. Hein. Servons-nous, voilà. Prenons euh, tout ce qui peut être intéressant. D'accord. Donc il y a une imprimante 3D également ici Silencieux On va pouvoir mettre un silencieux au pistolet frère Incroyable Frère, frère Ah c'est un petit peu moins en bon état ici hein. Oh ouais Et du coup c'est que c'est un peu plus safe aussi Donc là je peux sauvegarder également Putain c'est fou on est au 28ème jour quoi. Alors ils sont tous morts dans d'atroces souffrances hein. Ah mais doc je vais quand même en consommer un Ça mon ref Attends, y a rien à récupérer ici Oh Un arc à poulies. Oh là Euh. T'as une tête très bizarre, frère. D'accord. On a récupéré un arc C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Bon, oh, très bien. Je pense qu'on a rien loupé. Là, il propose rien de nouveau, je pense. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flacons C'est une question que je me pose. Ça coûte rien d'essayer Oh les piles se changent toutes seules Je savais pas Allez voyons voir C'est une vraie question parce que si on peut avoir plusieurs flacons c'est toujours sympa pour, pour, pour l'eau quoi Par contre j'entends des bruits autour Et ça j'aime pas Ok Et je peux pas Bon bah je viens de gâcher mais c'est pas grave au moins je, je le sais Je peux pas avoir plusieurs bouteilles Ok très bien bah, D'ailleurs on va en profiter pour boire un petit coup de soda énergétique hein c'est cadeau, c'est Bibi régale. Ah bah c'est chouette. Et franchement, dans cet épisode, on aura découvert plein de choses. Je, je vérifie que j'ai rien loupé. Une dernière fois. Voilà. Ça, ça aurait été dommage de passer à côté. Très bien. Très très bien. Allez. Ouais, on s'arrache. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On avance de ouf quoi. Je sais pas du tout où c'est qu'on termine le jeu, pour être honnête. Euh... Mais c'est pas pour me déplaire. En tout cas on a un arc On a récupéré un arc, on a récupéré un silencieux pour le pistolet Je pense que le pistolet Puisque c'est, on récupère des munitions de pistolet Très facilement, oh Kelvin Beau gosse, ouais ouais je l'ai vu t'inquiète on, on va se barrer Kelvin, suis-moi Kelvin On fait le tour de la map là Même tu sais quoi, bah il y a une caverne là Vas-y on va rentrer dans la grotte là-bas euh... Je pense que je vais récupérer le pistolet à Virginia Lui donner le fusil à pompe, wesh Vu qu'elle a des balles infinies Et comme ça je mets le silencieux au pistolet et, euh, et je me mets vraiment bien avec le pistolet quoi. Euh, par contre, la caverne, il me semble qu'on y était rentré. Justement dans, dans l'épisode où on avait fait le tour de la map. Oh wesh! J'avais même pas vu l'avion! C'est une piste de décollage! Oh Attends, on est passé par là, j'ai même pas vu l'avion. Eh bah, eh, heureusement que je repasse ici. Hein. Heureusement que je repasse ici. Non mais what? C'est incroyable! De l'argent. Eh, moi j'aime l'argent Oh par contre, eh Voilà, on a la miniature, hein. je, je préfère vous le dire Oh, il y a des valises et tout Alors attends, est-ce que j'ai pas un petit, un petit bâton là Non, j'ai pas de bâton, dommage Hop Allez, on récupère tout ce qu'on trouve Très bien Oh, j'aime ça J'aime Un petit sneaker, allez Ça fait toujours plaisir. J'adore ce jeu, je vous l'ai déjà dit Ouais, il me semble, hein je suis pas sûr, hein. je crois que je l'ai déjà dit Circuit imprimé Oh là là, mais attends, mais ici c'est euh, grave BNF. What the fuck Ça te démet à cas infini là Allez, un petit sneaker Non franchement c'est chouette Alors Calvin il est où là Il est pas capable de me... De, de se dépêcher en fait hein. Virginia, bah, Virginia, je pense qu'on va, va la retrouver, mais je sais pas pourquoi elle. Vous pensez qu'elle est morte Elle vient plus me voir, vous pensez qu'elle est morte C'est une vraie question, hein. Là, il y a du caddie de golf également, là. Peut-être des trucs à déterrer, je sais pas. Non Oh C'est magnifique Un élan C'est un élan, frère Oh C'est gentil, hein. Oh c'est magnifique Non mais ce jeu est incroyable Et Je savais même pas On est au 13ème épisode Bon l'épisode de la chance hein, c'est pas pour rien Épisode 13 je découvre un nouvel animal sur le jeu Vraiment Le truc de zinzin C'est un truc de zinzin Alors je voulais aller dans la caverne à droite Mais en même temps il y a une autre caverne qui nous attend également Là je regarde un petit peu ce qu'il y a, bon là il n'y a plus rien visiblement Si ce n'est des, des cannibales Et euh, eh ben on va aller dans la grotte Et si ça se trouve euh... un, Ça c'est des animaux Attendez je me fais courir après là Ouais c'est bien ce que je disais C'est bien ce qui me semblait Oh là Oh là Je ne fais que passer mais c'est qu'ils m'attaquent en plus les salauds là Ouais on va on va rentrer dans la caverne Laquelle on était déjà rentré me semble-t-il Même pas sûr Et peut-être qu'il fallait une carte magnétique, Je sais plus Oh Ah mais ils s'attaquent entre eux What Ils sont bizarres Ils ont une drôle de façon de s'aimer eux ah oui, ça c'était la caverne. Ça sert à rien qu'on y aille. D'accord. Oh ok, on va y aller. On va y aller. On va y aller, on va se sécuriser. <rire> vérifions. Eh, tu sais quoi On n'est jamais trop prudent maintenant qu'on a tout ce qu'il faut. Je me souviens plus exactement si on avait tout vu ou pas à l'intérieur. Euh... Alors, voilà. Ah bah, il y a toujours notre petit feu d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Très bien. Bon, là, il y a les boîtes. Et puis là, ça menait à nulle part. Il pas un accès vers le haut peut-être Non, non, y a, y a, non C'est vraiment cul-de-sac, c'est bizarre en vrai hein. C'est bizarre, bon moi j'en profite Je récupère des, des, des trucs là Et, euh, et on va ressortir Nico, quoi. On va ressortir Ilico Et on va aller à la caverne d'à côté Laquelle on n'est pas encore rentré Et il y a plein d'endroits comme ça De cavernes où il fallait un badge Donc euh, c'est ça ce qui est pas mal Maintenant qu'on a les badges, on peut se faire plaisir Allez on va suivre le cours d'eau On va rejoindre Kelvin en même temps on va grimper par là parce que je pense que les indigènes sont pas capables de faire ce que je fais là Ça permet d'être assez tranquille Hop Du coup on a une étendue d'eau là-haut Laquelle j'ai pas encore euh... bah, Je suis encore jamais allé là-haut hein. À ce lac là-ci Non on me dit pas que c'était le lac gelé euh... Non c'était pas ici c'était plus Non c'était là-haut Vous voyez le, le, le lac dans le coin en haut à droite du téléphone c'était là-haut que, que le lac il était gelé euh, Et que j'avais jeté un cadavre du haut d'une falaise Voilà, voilà C'est la petite anecdote comme ça vous voyez de, de quoi je veux parler Pour ceux qui ont suivi tout le, tout le let's play Et d'ailleurs ce sera notre prochaine destination Parce qu'il fallait euh... Non je crois qu'il y avait rien dans la caverne enfin, Je sais plus maintenant j'ai des trous de mémoire les gars Bon ce qui est bien c'est que là On refait le tour de la map Mais surtout on n'est jamais allé là Et ça c'est chouette joli, j'ai vraiment pas hâte qu'il neige hein, par contre même si à tout moment au jour 30 il neige, mais euh, voilà je dis ça je dis rien je crois que c'est tous les 10 jours qu'il neige, visiblement parce que là on est à quelle saison, mais non mais c'est ça On est. mais non mais non là on serait peut-être au printemps non je sais pas j'en ai aucune idée les gars et là on se rapproche de la neige on se rapproche de là où on, a... on s'est craché hein. Wow. Là aussi c'est joli hein. Là aussi c'est joli Ok Waouh Oh, oh c'est vraiment la classe quand même hein. Pour la caverne elle doit être juste en dessous Donc on va descendre euh... Tranquillement Comme ça là Tac voilà. Ah oui Oh Eh, hey, c'est vraiment, mais... Euh... Bon, bref. J'adore. Bon, je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Oh mon Dieu. Ok. On a de l'eau partout. Je... Ça m'a l'air d'être également un cul-de-sac en vrai. Hein. Je pense que ça mène à nulle part. Et c'est pas pour me déplaire. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, euh... on se promène. Hein. Oh, il a une Bible. Incroyable. Ok. Bon, il n'y a que des rations pour chat, c'est quand même vachement curieux. C'est quand même vachement curieux. Bon, là, ça mène à nulle part. Là. Encore une caisse. Très bien Et là C'est confirmé ça mène à nulle part Alors j'aime bien regarder euh, toujours en haut Voir si il n'y a pas un accès En plus il n'y a aucun bruit Il n'y a rien Très bien d'accord il n'y a, a absolument que dalle Et ben, vous savez quoi les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode Je pense qu'il aura duré assez longtemps Et j'espère que vous vous êtes régalés, Vraiment hein. Et dans le prochain épisode on va continuer de faire le tour de la map donc euh, la deuxième partie euh, du tour Même qu'on va monter vers le crash d'hélico Vous savez quoi dans le prochain épisode on va faire l'ascension Du crash d'hélico là où on a commencé l'aventure Pour euh, traverser de l'autre côté euh, de la map En passant par là haut Ça peut être assez intéressant je pense On va faire ça les amis J'espère que vous êtes régalés Je compte sur vous pour me bombarder la barre de like Je peux pas mettre dans l'eau la vache C'est logique Je compte sur vous pour me bombarder la barre de like J'ai hâte de lire vos commentaires vraiment et euh... oh. moi je vais pouvoir me poser tranquillement. Regardez, juste ici. Magnifique. Allez les amis, je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Et à demain, 19h. Ciao tout le monde